Oui, je suis très déçu, parce que c'est la deuxième fois en moins d'un mois que la conférence des présidents, c'est-à-dire en gros ce qui représente au Parlement européen les groupes, Politique vient de nous refuser la commission d'enquête sur les conditions abominables de transport des animaux que non seulement plus d'un million de personnes avaient demandé dans une pétition, mais que plus de 220 députés avaient également sollicité. Et là, on est dans l'arbitraire le plus total, c'est-à-dire que cette conférence des présidents, qui en a le pouvoir, mais qui normalement devrait motiver ce qu'elle n'a pas fait, a refusé que nous puissions aller en plénière pour faire voter euh, le principe de cette commission d'enquête. Je suis euh, euh, très très déçu, à la fois évidemment pour les animaux, à la fois pour les citoyens euh, qui nous ont fait confiance et qui font confiance au Parlement européen. Encore une fois, on va enterrer euh, la question animale par un rapport, un énième rapport qui va être confié bien entendu à la commission euh, agricole comme d'habitude. C'est-à-dire on est en plein dans euh, le fonctionnement habituel, on ne veut pas poser de manière publique la question des conditions de transport, on ne veut pas affronter les yeux dans les yeux euh, l'intérêt financier et les grands groupes agroalimentaires, plutôt encore une fois que de préserver la question euh, du euh, bien-être animal. Voilà, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. C'est la raison pour laquelle là je suis en colère, mais euh, on ne va pas arrêter, on va continuer. J'ai demandé à ce que euh, la décision soit motivée de manière à ce qu'on puisse la déférer à la Cour de justice de l'Union européenne, car je considère qu'il n'est pas normal que nous ne puissions pas voter en plénière sur cette question-là.